Salut tout le monde Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la suite de sentence numéro 7 si je me trompe pas. Oh, au revoir tout le monde, moi je me barre. <rire> je suis toute seule en ma compagnie. Euh... <rire> ah je travaille plus ce qui vole, waouh Ouais, plus a Je suis avec... Maëlle euh... je sais ce que tu m'as dit hier, mais quand même, mais Hélène. <rire> oh, non mais là par contre, Hélène, mais juste ce nom quand même. Alors ça va, commencer un bon nom je veux dire, vu, vu la gueule de la personne, quand même, ça ne ça, lui va pas. Elle aurait dû s'appeler Joseline ou un truc comme ça. Désolé pour toutes les Joselines, mais là, quand même, c'est bon, bah, allez, On va commencer par ça. Agnès, green. <rire> allez, c'est mes arrivo. Ça me dit quelque chose. Ok, déjà, terminé. Allez, à... ah, ajouter. Il y avait un numéro à faire j'ai raté. Non, oh, il y avait un numéro là-dedans. Là, voilà. On l'avait fait l'autre jour. C'était pas celui-là, je crois. Si. 245, si, le, 30, le, le 330, le le 380. 3. Le 145. Bah qu'on a déjà bon. ajouté. Bah oui. Bah, il bah alors, pourquoi il me dit d'ajouter un euh, truc Bon bah on va voir Agnès au ouais. pire. Ouais. Comment avez-vous eu mon numéro Et que vous que ah. me voulez-vous J'ai eu le numéro Viev. Ma.. Vous. Hélène Magne. Mc... C'est bon, Carnet. je vous plaît pour ce club. C'est une journaliste. Et au fait les abonnés, j'espère que vous allez bien parce que j'ai pas eu trop le temps de vous demander parce qu'entre temps, un qui s'en va, un qui revient et je lui dis bonjour et je lui dis au revoir hey. et Non, euh à l'heure où on cette vidéo, bien pour ceux qui suivent le Discord de Jess, et ben j'ai eu le temps de faire quelques petites rigolades dessus. Des trucs assez rigolos. Ah. Oui enfin ah, après d'ici la vidéo qu'elle sera postée euh, nous sommes le mercredi 12 euh, février 2020 Il faut que je dise un truc Jess on va faire une vidéo bientôt On va faire une vidéo tous sur nos chaînes Et sur Youtube il y a eu plein de choses euh, toutes claquées comme on échange dans Insta etc. Oui Nous part, on va falloir qu'on échange Discord <rire> Mais vraiment <rire> Ah oui ça va se faire ouais On que va échanger le Discord entier Parce que moi tu vas te dire ah ouais mais t'as pas de gros serveur Non mais j'ai plein de discussions avec des amis euh... Ça se passerait mal à la maison, pardon, mais je ne peux pas vous aider, je ne vous connais pas. Elle était en conflit avec quelqu'un, euh, avait-elle avait de nouveaux amis Non. Attends, oui. parce que, attends, attends, parce que c'est dit que Bella était enlevée, <rire> nanana. Ouh, Bella. Ouh, Bella. Ouh, Bella. En normal, cette fois-ci, la qualité sera déjà meilleure, hein, par rapport à, aux sentences six... six... Je ne vous dirai rien, au revoir. Oh Alors, tu as parlé à Agnès Oui, mais ça n'est pas très bien. En oh, normal, vous nous entendez 10 fois mieux que... Le monteur, faut que tu mettes deux yeux. Et une bouche. Il faut dire que les gens de ma génération ne, vont, ne font pas confiance aux au vieux Flip clic Je vais me charger de lui parler. Michael, tu manques d'expérience pour ça. J'aimerais pouvoir suivre la discussion d'une manière J'aimerais voir, parce que tu manques d'expérience, c'est très agressif quand même. Tiens, petit monteur, il y a le frère à Jackie, euh, il s'appelle Noé. Oui, je sais, je peux faire en sorte que tu vois nos messages, je vais te connecter à mon réseau. Ok, ça a fonctionné. il a fait tout le truc. Euh... Je vais lui envoyer un message tout à l'heure. Il ne faut surtout pas qu'elle prenne peur. Oh, une Mélanie qui va nous parler. On lui a déjà parlé, je crois. Moi, c'était même énervé contre elle ah oui, comment vas-tu Tout va bien c'est certain C'est juste que j'ai énormément de travail j'étais de mauvaise humeur la dernière fois pardon Yeah Match de like Petite animation <rire> Je regarde les billets Quel jour nous sommes nous aujourd'hui C'est aujourd'hui En fait elle veut ve <rire> venir nous voir Je dis je, non Je veux venir une semaine Alicia me manque Et je veux te voir Je dois normalement rentrer le 10 Mais j'ai l'impression que mon départ va être reporté Dieu aide-moi s'il te plaît C'est plus possible Pardonne mes péchés ce n'est pas le bon moment, euh, tu crois pas que tu te ferais mieux de partir en vacances euh, c'est mieux ça. Parce que si on lui dit euh, ce n'est pas le bon moment... Euh... Elle va dire oh mais t'es chiant là, c'est jamais le bon moment Daron Enfin c'est notre Daron ou notre femme ça, je sais pas. Je sais plus, Mais Mélanie c'est qui Ah c'est ah, son ex C'est mon ex Bah pourquoi je viens de nous voir, normalement quand t'es l'ex de quelqu'un, tu ne viens plus, tu ne le vois plus, tu lui fais c la gueule, tu... Ça dépend de... Ouais, la plupart du temps ouais, mais il y, y en a certains où ils vont garder, tu la, la... mit... l'amitié... La ça marche pas ça. Pourquoi que, ce, ce, que se passe-t-il Rien, mais Alison est très stressée en ce moment. Ah oui, Alison, c'est notre fille. Mmh, Elle a abandonné la fac Je n'y arrive toujours pas à m'y faire. Dans les deux cas. Le deuxième, euh... parce que le premier, ça fait vraiment. Non, mais viens pas, t'es juste une gêneuse, t'es juste une jalouse, t'es juste une gamine. Tu as peut-être raison, à vrai dire, je venais surtout pour lui remonter les bretelles. Vraiment Bon, je vais remettre ma venue à plus tard. Bien joué Je dois aller ouvrir. Ta bouche ouais. Ou la fermer elle doit aller ouvrir. Oh, mais que va-t-elle ouvrir Au revoir Mais que va-t-elle ouvrir Nous passons à Monsieur Green. Mr Green Le père de Bella Green. Ouais, non, pas, pas lui. Mais lui, on l'a jamais vu. Ça fois qu'on voit. <rire> Il paraît que vous avez contacté ma fille. Pourquoi est-ce que vous faites peur à tout le monde Je connais avec la police, coach Bien joué. Toujours être diplomate euh, rapidement, tu vois. C'est être un peu diplomate. Je vous ai déjà tout nous expliqué. Elle n'a pu... Euh, ce n'est pas la fois qu'elle fugue. Elle se fiche de tout et de tout le monde. Et surtout, sa propre famille. Eux n'ont tout pour qu'elle... Pour elle. lui faut-il de plus Bah, je sais pas, peut-être une carte bancaire avec 1000 euros par mois dessus, ça pourrait être Euh, ce n'est qu'une <rire> sale petite ingrate. Ne me contactez plus. plus. Ok, le gars il vient juste pour nous dire ça. C'est le père de Bellacrine. Oui, bah, oui. tu... fous. Tu, tu, tu, tu, tu, voilà, tu... voilà, voilà, voilà. Il y a du nouveau, monsieur m'a envoyé un message, elle ne m'a rien dit de nouveau, bah ouais Mais il semblait bien agressif Agressive pour le père, père d'une fille, et fille et en disparu Ça serait peut-être judicieux de se renseigner sur Louis On peut voir ses messages en temps réel Très ouais. suspect À vrai dire j'ai déjà... Pirater son smartphone. Oh Il n'y a plus qu'à patienter. Oh là là Tu as obtenu des infos concernant les dossiers de l'hôpital. Mais quel Quelqu hôpital Quelqu'un s'est fait virer. Qui s'est fait virer alors, Re, nous allons euh, faire la fin de cette vidéo euh, de ce let's play, bien sûr. Elle était ouais, géniale. On ouais, a bah, passé plus d'autres à faire les mini-jeux plutôt que, que le reste. Euh, comme vous avez pu le voir, et on a. a Qui va dire au revoir et tout, et tout, et tout, <rire> bah, là, oui, ils oui, disent plus bonjour, je suis déjà de bonjour, je... Ils disent au revoir, tout le monde. Comme vous avez pu le remarquer, grâce à Maël, j'ai pu euh, acheter un peu de matériel comme des micro-cravates, euh, le diffuseur que vous ne verrez peut-être pas, non, que vous ne verrez pas du tout. Bon, il y a le câble du diffuseur qui est là. Euh, voilà, un truc en étoile. Euh... Ah, ah, pas besoin d'animer l'animer, c'est celui, -là, celui, -là, celui, -là, celui, -là, celui -là, qui va parler un petit peu. <rit> juste une petite bande son pour qu'on l'entende parler. <rit> ah oui, il y a le micro. <rit> okay. euh, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu en compagnie de notre cher Maël. J'espère que toi aussi ça t'aura plu. Sur ce. Attends, une dernière chose. Petit monteur, <rit> je t'ai fait chier pendant cette vidéo, je le sais. Je t'ai fait extrêmement chier. Donc là, je prie pour que tu te réincarnes le temps de quelques petites secondes dans ce tragibus et que tu nous parles à travers ce micro. Voilà, c'est cadeau, c'est bon, je passe laisse parler. La a parlé de toi pendant 5 secondes. Bah c'était génial, c'était sympa quand même de t'entendre. Merci, c'était ravi de savoir ce que tu en pensais. Bon, toi pour là, c'est pour toi. Oui, celui-là sera pour moi avant que tu le. Non <rire> <rire> Il a fait un suicide Abonnez-vous Il vous, vous a déglingué Ouais. Sur ce, je laisse liker, commenter cette vidéo et je vous dis. Abonnez-vous okay.